le mouvement juif et ça nous a beaucoup touché avec ça nous a beaucoup marqué avec l'otage qu'il y a eu vendredi. Et... On est citoyen français aussi, donc on a vraiment besoin d'être là. D'abord, on est citoyen, donc avec ce qui s'est passé mercredi et jeudi, on, on se sentait obligé d'être là. Et en plus, euh, avec ce qui s'est passé vendredi, avec euh, l'antisémitisme qui a eu euh, et qui a été marqué vendredi, ça nous a encore plus touchés en tant que euh, scouts israélites de France. Donc c'était une obligation pour nous d'être ici aujourd'hui. Nous Beaucoup de chefs euh, euh, sont intervenus pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. La première chose qu'on fait tous ensemble, et c'est dans l'appel que notre mouvement et les autres ont fait, c'est euh, faire en sorte que tous ces cadres soient en capacité avec les jeunes dont ils s'occupent euh, de parler du sujet, de trouver des gestes symboliques avec des acteurs de paix et de faire en sorte que ces jeunes comprennent euh, l'aberration de cette barbarie et comment il faut se connaître les uns les autres et, et combattre euh, toute forme d'intolérance. Et puis une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on peut en témoigner, et en témoigner c'est être présent, euh, comme tout citoyen, dans cette marche dont on voit qu'elle est nombreuse, euh, qu'elle est joyeuse. Ouais, bah, on veut montrer qu'au niveau du scoutisme français, nous la fraternité on la vit au jour le jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Et on ne souhaite pas que l'amalgame soit fait. Ces actes-là, c'est des actes, une idéologie, ça va en avoir un système. Tout le monde, je pense que toutes les personnes qui sont dans la, dans, dans la manifestation, si on regarde, là, on a à perte de vue, on voit des gens qui sont là pour justement cette fraternité humaine. Je pense qu'il est important de marcher pour euh, avec euh, l'ensemble des cinq associations du scoutisme français à deux titres. Euh, la première, euh, voilà, comme tout mouvement scout, on est des artisans de paix. Ce qu'on a vu euh, ces quatre derniers jours, c'est... Euh, de la barbarie et de la violence pure et dure, c'est euh, l'échec euh, du vivre ensemble et euh, c'est des valeurs extrêmement importantes qu'on qu porte. Euh, c'est l'idée de la liberté d'expression, la liberté de rire. Euh, moi, je pense qu'on peut, qu peut rire de tout, euh, que le rire est en réalité un moyen de prendre du recul sur des situations, sur des symboles et en, en rien, une situation, euh, en rien, c'est de l'irrespect. Euh, donc, je pense que même s'il n'y avait pas eu euh, ce qui s'est passé vendredi, on serait quand même parti dans la rue. On y était d'ailleurs euh, jeudi dernier. Euh, secondement, euh, on est aussi euh, ici parce qu'une fois de plus, euh, c'est un acte antisémite qui a eu lieu euh, en France euh, vendredi dernier avec euh, quatre morts. Euh, voilà, Cet homme qui voulait soi-disant euh, venger la Palestine euh, et donc est parti euh, tuer des juifs. Euh, dans ce supermarché dans dans ce super cher, et donc à ce titre-là, on est aussi dans la rue comme le reste de tous les Français ici présents. Oui, je crois que ça fait sens que nous soyons là aujourd'hui, à la fois parce que nous aussi on vit en France, nous aussi on est des citoyens. Je pense même qu'on se sent particulièrement responsable de l'éducation à la citoyenneté, c'est-à-dire aussi à des valeurs auxquelles nous sommes très attachés, des valeurs de liberté, liberté d'opinion, de croyance, liberté d'expression aussi, et qu'au moment où tous les Français sentent qu'il faut réaffirmer que la fraternité n'est pas que sur euh, les devises de nos mairies, mais quelque chose que l'on veut vivre, comme c'est au cœur de notre projet, c'est tout à fait normal que nous soyons là, ensemble. Je pense que le symbole du scoutisme français a encore plus de sens euh, dans ces moments-là. Voilà, notre euh, fraternité scout euh, qui euh, nous rassemble euh, doit être présente et, euh, et, et doit vibrer dans ces moments-là. Voilà, je suis là parce que je pense que c'est important de montrer que les scouts euh, sont, sont unis, sont tous ensemble dans tous les, mouvements, euh, tous les mouvements. Nous, on est un mouvement catholique, mais avec tous les autres mouvements juifs, musulmans, qu'on est tous unis et qu'on euh, qu essaiera de transmettre aux jeunes euh, ce, ce, un message de paix et un message d'amour et de, de fraternité. Et euh, voilà, on est là tous ensemble. Euh, on a réfléchi, euh, ce n'était pas une évidence. D'ailleurs, il euh, y a des responsables en tenue, il y a des responsables qui ne sont pas en tenue. Je crois qu'être en tenue, c'est symboliser que notre tenue de travail à nous. Euh, c'est celle-là, c'est cette tenue et ce foulard. Et qu'en la mettant ici, ça nous rappellera, quand on l'aura avec les jeunes dont on s'occupe, qu'on euh, a vraiment quelque chose à faire pour euh, être des acteurs de paix. Et euh, là où il y a la haine, euh, essayer de semer cette paix, euh, d'être, euh, euh, comme euh, la Toile Scout l'a dit, euh, euh, ils nous ont mis à terre et euh, ils oubliaient que nous étions des graines. Et ben, le scoutisme, c'est une graine de paix. Euh, on est aussi là. Hein pour dire notre solidarité, notre compassion euh, à tous ceux qui ont souffert des événements de cette semaine. Et des victimes, il y en a plusieurs types. Il y a ceux qui, les personnes qui sont mortes, il y a les personnes qui sont blessées, il y a leurs familles. et je pense aussi aux communautés juives et aux communautés musulmanes qui sont senties très agressées euh, à travers euh, ce qui a pu se passer. Et on tient à leur dire à la fois notre attachement à faire la France avec elles, notre attachement à vivre en scout avec les associations scout qu'elles portent, et euh, probablement aussi à dire que l'avenir se construit aujourd'hui dans l'espérance et qu'on ne se laissera pas atteindre par ces nuages noirs qui peuvent euh, pour certains faire désespérer. Plus que pour le scoutisme, nous ce qui est très important c'est l'éducation des enfants. Demain il faut qu'on éduque quand même nos enfants justement à se vivre ensemble, à échanger avec les autres mouvements scouts, avec les autres enfants. Moi quand je regarde les autres mouvements scouts, je ne vois pas les EI euh, israélites, je ne vois pas les unionistes protestants. Je vois un pote, une copine, on voit l'être humain, l'autre. On a dépassé le simple, la simple rencontre religieuse. C'est la rencontre des êtres, des hommes et des femmes.